Si vous êtes constamment fatigué, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. 87% des gens disent se sentir constamment fatigués. Si vous êtes l'une de ces personnes qui se sentent comme un zombie la moitié du temps, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit ainsi. Voici 5 conseils pour ne plus se sentir fatigué en permanence. 1. Respectez le cycle de sommeil de votre corps. Pendant la nuit, vous effectuez plusieurs cycles de sommeil, chacun durant environ 90 minutes. Si vous vous réveillez au milieu d'un cycle, vous vous sentirez comme un zombie. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez parfois mieux avec 6 heures de sommeil qu'avec 10 heures. Voici ce qu'il faut faire. Remarquez quand vous vous réveillez naturellement et prenez l'habitude de vous lever à ce moment-là. Ne vous rendormez pas et n'attendez pas que le réveil vous réveille. Dormez quand le soleil se couche et réveillez-vous au lever du soleil. Pendant des siècles, les gens ont dormi sans lumières électriques ni alarmes. Essayez aussi. Passez du temps sous le soleil. Lorsque je ressens un brouillard cérébral, je sors faire une promenade et je me sens immédiatement mieux. Votre corps est conçu pour bouger et être à l'extérieur. Il n'est pas étonnant que vous vous sentiez fatigué si vous restez assis à l'intérieur toute la journée. Mais il y a plus pire les études montrent une forte corrélation entre la fatigue et le manque de vitamine D. Devinez quelle est la première source de vitamine D pour le corps La lumière du soleil. Plus votre mode de vie est naturel, moins vous serez fatigué. Alors sortez et bougez-vous. Ce qui m'amène au point suivant. 3. Faites de l'exercice physique. Une étude de l'Université de Géorgie a montré que les étudiants qui faisaient de l'exercice physique trois fois par semaine avaient une meilleure énergie et se sentaient moins fatigués. Prenez l'habitude de faire une forme d'exercice tous les jours. Lorsque vous bougez votre corps, votre esprit bougera mieux aussi. 4. Limitez la consommation de caféine. Une consommation régulière de caféine vous rend dépendant de cette substance. Certaines études montrent que la caféine reste active dans votre corps jusqu'à 6 heures du temps et perturbe votre sommeil. Utilisez la caféine comme un coup de pouce occasionnel et non comme votre boisson par défaut. 5. Buvez de l'eau. Chaque partie de votre corps a besoin d'eau pour fonctionner. C'est pourquoi une déshydratation, même légère, peut entraîner une sensation de fatigue. Procurez-vous une bouteille d'eau à emporter avec vous pour ne pas oublier de boire. Boire plus de 2 litres d'eau par jour fera disparaître la fatigue.